Ô oh, toi, dont les bienfaits ne t'arrissent jamais. Oh,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 Avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Comment te dire ce que je ressens Tes bienfaits sont trop grands. Tu formes de mon âme coup des qui t'induisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens bien bienfaits sont trop grands tu fonds de mon âme tout de là tu traduis des silences que ma vie soit une fleur un parfum pour toi Seigneur que ma vie soit une fleur un parfum Devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. fais de moi ce que tu voudras. Que tu sois béni, notre Père, que tu sois exalté encore en cette soirée. Oh Dieu, pendant ce temps béni dans lequel nous nous trouvons, nous nous tenons dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, comme la, le potier devant l'argile, Seigneur, tu es le Dieu qui peut encore m'allier davantage et transformer chacun de nos personnes en Dieu. Fais de nous ce que tu veux, mon béni mon père C'est vrai, c'est aussi le désir de notre cœur, mon roi, que tu puisses nous transformer, Seigneur. Nous voulons plus nous résister en quoi que ce soit, mon béni mon père C'est Dieu, nous te laissons notre âme, notre vie, notre esprit et tout ce que nous sommes, Seigneur. En fait, que tu en sois le Maître, Père au Dieu. C'est cela aussi, la de notre cœur, mon roi, que tu puisses dominer sur, sur chacun de nous, notre Dieu. Bénis ton peuple, rassemblé en cet endroit, Père au Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu as vraiment des fils et des filles à toi qui donnent tout leur cœur à toi, mon béni Père pour te servir, pour rester accroché davantage à toi Père Saint, quand je peux entendre ces enfants chanter comme ils ont chanté Seigneur, je t'en suis vraiment reconnaissant, que tu le bénisses richement Père, souviens-toi Rana, Père nous te remercions Père, nous sommes heureux de pouvoir également aussi, voir comment tu es, le Dieu qui agit, transforme Père du Bissan, et manifeste encore ta grâce et ta gloire, merci parce que tu es vraiment notre Dieu, merci pour chaque antique qui a été chanté, merci encore pour la prière, mon béni, aimé Père Saint-Dieu, pour les psaumes, mon bien -père, Père du Bissan. sois béni et exalté encore ce soir, car nous t'avons prier au nom de Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai. Nous lui sommes reconnaissants de ce privilège que nous avons de pouvoir chanter son nom et sa gloire encore pendant les temps de notre pèlerinage sur cette terre. Comme cet homme de Dieu pouvait le dire effectivement que. Nous, vous êtes une race royale et un sacerdoce royal, une race élu effectivement. Nous le remercions pour ces privilèges que nous avons de pouvoir aussi croire en lui, et, et comme il dit aussi son heure, honneur se montre pour vous qui croyez, et de pouvoir nous donner aussi cette possibilité de pouvoir nous tenir dans sa maison et surtout aussi de ce que nos cœurs soient ouverts à pouvoir réellement aussi entendre ce qui nous dit et surtout aussi hein, à pouvoir aussi nous y appliquer aussi que Dieu vous bénisse richement j'étais très heureux de... oh que Dieu te bénisse mon précieux frère Julia contente très heureux de pouvoir aussi voir ma précieuse notre sœur euh, Esther des de, oui, notre sœur Esther. <rire> que le Seigneur la bénisse. Oh oui, c'est toujours très heureux de pouvoir voir nos frères et soeurs, effectivement. Et, et, et pendant un moment, je me posais la question de savoir, est-ce qu'elle est là, son programme Elle m'a dit que non, toutes les réunions j'étais là. J'ai dit gloire à Dieu. Ça, ça nous réjouit le cœur parce que nous voulons que chaque enfant de Dieu puisse prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu, est, est en train de faire Et là, je pense aussi que nous avons notre frère Bruno, hein, que le Seigneur le bénisse richement. Et vous savez, je vois pas tellement très bien aussi. Et comme avec l'appareil, effectivement, c'est pas bien de voir de l'autre côté. Mais nous vous aimons tous, et nous sommes toujours heureux quand on peut se, se retrouver pour les petits moments que nous avons et nous prions que notre Dieu nous accorde encore davantage et qu'il nous aide et qu'il nous permet. Nous avons confiance en lui de ce que le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas comme un homme. Ah oui, lorsqu'il promet, il est aussi capable de pouvoir aussi accomplir aussi ce que et il a eu à pouvoir aussi donner comme promesse. Tous ceux qui l'ont et à pouvoir marcher avec lui et qu'ils l'ont aimé et, et l'ont connu et ils connaissaient effectivement combien il, il est tellement miséricordieux et, et, et compatissant. Là, la colère est riche en bonté, notre Seigneur est, est notre Dieu. Vous vous souvenez, des... c'est pour ça que c'est toujours important de pouvoir vraiment réaliser que la réponse que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée à, à ses scribes et tout cela, qui lui avait posé cette question, était vraiment très importante, et surtout pour nous, pour nous éclairer encore davantage et comprendre. Parce qu'on lui avait posé la question, quel est le premier ou le plus grand de tous les commandements il a répondu, voici les premiers et le plus grand, tout le commandement. Écoute, ô oh Israël, l'Éternel notre Seigneur, il est le seul Seigneur. Eh bien, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta foi, toute ta pensée, de tout ton être. Quand on aime Dieu, ah, ah vous voyez, ça nous rappelle les psaumes 1. Euh, il ne s'assit pas encore compagnie de mon cœur. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et il a médite jour, ah, ah. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne en sa saison et son feuillage. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux cela. Nous comprenons qu'effectivement que c'est c'est vraiment quelque chose, un privilège d'aimer le Seigneur. Voilà un homme qui l'a aussi aimé aussi, le Seigneur aussi, Abraham. Hein? Abraham, Abraham, Abraham, il a aimé tellement ce Seigneur qu'il avait confiance en lui. Il avait tellement confiance qu'il observait et il connaissait comment il était, comment il pouvait ressentir. Quand il lui a dit, mais je suis descendu. Parce que les cris de Sodome et Gomorre sont montés jusqu'à mes oreilles. Je suis venu descendre moi-même pour voir les choses sont si Elles sont ainsi. Les deux ans s'étaient descendus déjà à Sodome. Vous connaissez. Et là, il y avait un homme qui était là. Oh, le neveu d'Abraham. Qui a marché avec Abraham. Qui a vu que le dieu d'Abraham était un dieu tout puissant. Malgré qu'il était dans un pays aussi, dans des conditions horribles. Son cœur se souvenait quand même des moments qu'il a marché avec Abraham. Et qui a vu que son, le dieu d'Abraham est un dieu merveilleux. Parce que quand il y avait des problèmes, effectivement, Abraham se fait se Non, non, non, Abraham, quand il y a... Il a dit, mais, non, non, non, on ne doit pas avoir des problèmes. Il dit, si toi, tu prends à droite, moi, je prends à gauche. Je ne vais pas dire que je vais choisir la meilleure chose. Je me laisse entre les mains du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si tu prends à gauche, moi, je prends à droite. Si tu prends à droite, moi, je prends à gauche. Soyons fils de Dieu. Amen. Vous savez... Connaître Dieu, ne regardons pas tout ce par quoi on passe mon frère et ma sœur et euh, qu'est-ce qu que notre Dieu soit béni. Connaître Dieu est une grande richesse. Nous l'avons lu, je pense, dans Colossiens. Hein la plus grande richesse, les trésors de tous les temps. Oui. Alors ça aussi, ça marquait l'autre aussi. Quand il est parti, il a pris sa direction, il est allé dans la direction des Sodom et Gomorrah. Et là, il a pu voir effectivement que les conditions de la bas Vous connaissez, non Oui. Comment les gens étaient. Oh là là là là. Notre Dieu est vraiment grand. S'il a détruit ce domaine Gomorrhe, il ne va pas préserver une génération qui a le même genre de mœurs avec ce domaine Gomorrhe. Vous pouvez changer de mettre cela comme si c'est normal dans les lois. Mais la loi de Dieu, ça ne change pas. Il a dit :« Je suis l'Éternel et je ne change pas. » Et comme il ne change pas, sa parole aussi ne change pas. L'homme peut changer, mais l'éternel ne change pas. D'où effectivement que les deux anges sont donc descendus là-bas, effectivement, quand ils sont arrivés, et voilà, les mères se dépravés. Il y avait un homme là qui était assis à la porte, effectivement, et chaque jour, son âme était tourmentée à cause du mal. Oui, oui, on dit bien l'autre, le juste, chaque jour, c'est cela, c'était qui dans les scènes des Écritures. Son cœur était tourmenté tous les jours à cause du mal qu'il voyait. Ça, c'est un signe qu'on a quelque chose de Dieu en soi. On ne prend pas plaisir à ce que l'on voit. On veut pas on... Ça fait mal au cœur de voir qu'il y a toujours une dépravation. Mais quand vous commencez à supporter la dépravation, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas s'habituer avec le mal. On doit toujours rejeter le mal parce que les ténèbres ne peuvent pas habiter avec la lumière. C'est pour ça que depuis le départ, Dieu a montré qu'il faut une séparation. Donc nous nous, nous séparons de tout ce qui est, qui, est, qui est contraire à ce que notre Seigneur a dit. J'aime ces hommes ici de Dieu. Il dit Mais quand on les a interdits de ne pas parler au nom de ces Jésus, il dit Mais jugez-en vous-mêmes. Jugez-en vous-mêmes. Comme on dit, à vous-mêmes. Faut-il. C'est écrit. Hein? Non, je disais, non, vous, vous comprenez, c'est un peu si on interprétait, quoi. Oh. Et nous voulons les lire. Dans le livre de, des actes. Des actes au chapitre 4. Mm -hmm, c'est écrit, donc. Euh, <rire> quand même. Mm -hmm. Et dit cela, évidemment. Et voilà, je pense que c'est cela. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. C'est un uh, Acte 4, verset, euh, verset, <rire> verset, verset 16, il dit Car il est manifeste pour tous les habitants hein, euh, de, de Jérusalem qu'un miracle est signalé a été donc accompli par eux, et nous ne pouvons ne pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. C'est quand même fort, hein? Et pourtant, ils l'auront dit effectivement parce que ce n'est pas eux, c est, c est, ce n'est peut-être pas Pierre ni Jean, mais c'est eux-mêmes qui les ont fait venir, effectivement, pour pouvoir regarder, parce que dit mais nous voulons vous demander en, en quel nom, par quel pouvoir, avec quelle autorité, en quel nom, effectivement, que eh ben vous avez fait tout cela. donc Vous connaissez des miracles la question, non Vous avez donc ces miracles. Alors c'était l'occasion pour ces, ces fils de Dieu de pouvoir aussi démontrer aux hommes qu'effectivement, vous savez que, comme le Seigneur avait dit, effectivement, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, effectivement. Prenez, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme dans la gêne. Parce que c'est écrit hein, dans les livres, de, de dans les évangiles, effectivement. Et alors, il dit, j'aime beaucoup, il dit, « Puisque nous sommes interrogés, oh là là !» Ah, verset 9, il dit, « Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. » Vous savez, quand l'Esprit du Seigneur est en vous, il vous donne cette bonne il vous donne cette assurance c'est pour ça que vous n'avez pas avoir besoin bah, avoir peur de quoi que ce soit. Hein? Et c'est vrai que l'humain, c'est vrai que dans certaines circonstances, la peur est là. Mais quand vraiment le Seigneur est avec toi, il y a la force qui vient. Mmh. Ça c'est la vérité aussi. Alors dit, en fait que nous nous disions comment il a été donc guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, hein, des Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ah, j'aime cela, mon frère. Il dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Nous aimons des gens qui parlent de ces Jésus qu'ils connaissent. Amen. Parce que toi, sœur, toi, mon frère, tu les connais. Amen. Ce n'est plus le Jésus des Trinités. C'est ton Jésus à toi. C'est lui de la Bible. À qui tu t'es confié? Oui, c'est vrai, frère. C'est témoignage, vous l'avez. C'est sûr et certain. cest à que quand nous parlons de lui, nous parlons de celui que nous connaissons. Nous rendons témoignage de ce que lui a fait pour moi. Ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, effectivement, il dit que Dieu te bénit. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, et c'est merveilleux, hein C'est-à-dire que c'était pas des gens qui parlaient en tremblant, effectivement. Non, ils étaient donc certains. C'est à cette assurance-là, mon frère, que le Seigneur veut nous amener tous, chacun de nous, effectivement, aussi, en rapport avec notre foi. Pas avec notre travail, mais notre foi, que tu sois sûr et certain, sœur, toi qui assise ici, et toi qui aussi à l'écoute, effectivement, toi, férocement, que tu sois sûr et certain que moi, ici, je suis sauvé. Oui, oui, mon frère, ma sœur, parce que si tu es incertain de ton salut, c'est que tu n'es pas sauvé. Ok, ok, ok, ok, ok. <rire> Parce que quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé. Amen. Donc il sait effectivement que je suis sauvé. D'abord il sait que j'étais perdu. Oui. Mais maintenant je suis sauvé. Amen. Et ça, ça te donne quelque chose encore davantage. Ce qui veut dire que quand tu es sauvé, tu dois te souvenir et savoir certainement qui m'a sauvé. Amen. Et c'est pour ça aussi que nous aimons toujours la parole de Dieu et il dit, il dit à ceux-là qui ont dit le cœur parce que souvent si la Bible est qu'elle dit mais leur cœur furent vivement touchés. Je répète cela et c'est la vérité et Dieu a toujours raison. Pas les cerveaux. Non, mais toujours le cœur. Quand le cœur est touché, il se passe quelque chose. Alors ils ont posé la question, ô homme frère, qu'est-ce Parce que toujours le cœur été touché. Il a répondu, répentez-vous. Mais la répentance suit immédiatement. Mais si mon cœur a touché, il me dit, oui, il comprend pourquoi il doit se répentir. Et puis on dit, mais dit, mais et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi donc. Mais, pour le pardon de vos péchés donc ça veut dire que quand moi je me suis repenti, je l'ai accepté mon frère et ma soeur, tous mes péchés ont été pardonnés Amen. Amen. Amen. <rire> mais bien sûr Amen. que oui c'est ce que nous avons parlé parce que j'ai envie de là moi je dis toujours, je dis Seigneur Jésus tu es vraiment bon Amen. mon livre à moi a été rempli Amen. Depuis ma naissance, Amen. ma jeunesse, Amen. mon adolescence Amen. et ma vie adulte. Toi, ça a été rempli, mon frère et ma sœur. Je, je me souviens, moi, les jours où j'ai dit que Dieu te bénisse, ma bien-aimée ma sœur. Ma soeur, ma soeur. Je me souviens, je dis les jours où j'ai entendu que Jésus, je n'avais jamais entendu me prêcher que Jésus allait revenir moi, chanter, je je disais que c'est quand il mourrait, hein, que j'irai les voir, je dis, mais quand je serai vieux, là, mais ces jours-là, on dit, mais quand il viendra, ça sera sous son trône. Il mettra les brebis qui seront en à sa droite et les boucs à gauche. J'étais conscient, j'ai dit mais Seigneur, si tu viens aujourd'hui, moi je serai en enfer. Merci. Ah oui, c'est ça c'est ça. Et sans hésitation, je savais. Il dit que si tu reviens maintenant là dans ma condition, c'est fini c'est cette direction là. Ah vous savez frères et sœurs, je n'ai pas calculé. Non. Ah, non. Non non non. Oui. J'ai dit, moi ici, <rire> à l'enfer. Il dit, non, j'ai la possibilité maintenant Amen. de changer ma destination. Il dit, dit, mais tout ce que tu me demanderas, maintenant, Amen. je vais le faire. J'avais des projets comme ça. Il ah, ici, frère Seigneur, notre dans la poubelle, maintenant c'est ça que je veux. Amen. Parce que j'avais ces désirs. Alors quand toi, tu es ainsi, que le Seigneur a touché ton âme comme ça, Amen. tu l'as tu accepté. Tu sais aussi très bien qu'il t'a pardonné. Amen. Alors même cinq ans plus tard, Amen. six ans plus tard, Satan va venir. Tu te souviens, Amen. quand tu étais jeune, tu as fait ça, dit, c'est passé. C'est vrai, frère. Amen. Amen. Il va réveiller, oui, tu te souviens, avec ton oncle, avec ton cousin, avec les. Pour ça, c'est déjà passé. J'étais dans la mer de l'oubli. Donc pardonner, pardonner, ça n'existe même plus. Amen. Amen. Alors vous vous levez avec force. Amen. Pourquoi vous dites que ça ne même plus Parce que vous vous souvenez qu'il y a un homme Amen. qui est suspendu, qui est souris là-bas. Pourquoi Pour toi Amen. et que pour ce péché-là, il est mort pour ça. Amen. Alors votre cœur s'accrochera à ce Jésus. C'est pour ça qu'ils avaient compris. Il me dit mais il dit mais c'est ce Jésus-là que vous vous avez que vous avez rejeté, que vous avez crucifié. Mais c'est par le nom de ce Jésus qu'effectivement que aujourd'hui vous nous demandez encore. Vous l'avez l'avez crucifié, vous le savez. Ils leur parlé avec autorité parce qu'il dit, mais lorsqu'ils virent, mais dis donc, mais ces hommes, c'est pas possible. Mais ils sont tellement fermes, l'assurance, ils étaient certains de ce qu'ils disaient, parce que c'était pas des comédiens. Vous non plus, mon frère et ma soeur, ne soyez pas comme des pharisiens. Les hommes meurent, mais. Les esprits mauvais sont toujours là encore. Parce que c'est après les jugements qui sont dans les temps de feu. Mais les démons sautent toujours, ils cherchent toujours des, des, des petits habitations. parce qu'un démon aussi n'a pas encore, il ne peut pas agir. Il, il guette effectivement dans quelle personne je peux entrer pour le rendre religieux. Vous savez cela Alors si toi aussi, tu n'es pas juste suis un mouvement. Il est dedans. Tu commences à répéter comme un perroquet. Il t'a jamais appelé, appelé pour que tu, tu sois un perroquet, il t'a appelé pour que tu sois une personne vivante, dans le corps de Christ, tu as une place. Est-ce que vous comprenez C'est cela. Alors, lorsqu'ils donc l'assurance de Pierre, effectivement, verset 13, et des gens, ils furent donc étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans, sans instruction, et ils le reconnurent pour avoir été avec qui Jésus. Voilà, c'était pas des gens qui ne connaissaient pas ce Jésus. Ils ont marché avec lui. Ils l'ont connu effectivement. C'est cela, mon frère et ma soeur, que notre Seigneur, par la prédication de la parole, par tout ce qu'il nous parle effectivement, il veut que toi, nous revenons à Abraham, il veut que toi, soeur, toi, mon frère, tu ne sois pas seulement pour jouer à l'église, mais que tu aies un contact personnel avec notre Seigneur Jésus. Je vous en supplie. Vous vous souvenez, vous vous souvenez, je crois, les témoignages que nous avons eu à pouvoir entendre longtemps. C'était un jeune homme, effectivement, un, un païen, qui était dans une ville, parti dans une ville, effectivement. Et là, la tempête, comme vous entendez, effectivement, aux États-Unis, ça s'élève, mais là, les maisons doivent pas chercher un endroit pour aller se réfugier. Vous savez, parce qu'il était dans le centre-ville, et puis brrr, comme ça, paf, il y avait une maison là où il y avait une dame. Et puis, il oh, dit, madame, madame, ouvre la porte, et, effectivement, il rentre. C'était un païen. Et alors là, la, la tempête dehors qui secouait la maison, les jeunes hommes tremblotaient comme ça. Et des il, il dit, mais ici, mais on va mourir, qu'est-ce qu'on va faire, effectivement Et il voyait la dame qui le regardait tout à fait calme. Et cette dame lui pose la question, il dit, oh. Parce qu'il dit, mais madame, ça ne vous fait pas peur, effectivement, mais ça va, il n'y a pas un endroit comment ça se Il dit, mais ça va, mais tout ça, ça va s'écrouler, on va mourir, on va mourir, effectivement. Vous savez comment ça rappelle les choses. Il voit la dame qui ne s'agite pas. Alors dit, mais madame, ça ne vous fait pas peur la dame le regarde. Oh, jeune homme, tu ne le connais pas? Elle dit, mais connaître qui? Ah, donc tu ne le connais pas. Elle dit, mais qui donc vous parlez? Donc tu ne le connais vraiment pas? Elle dit, mais, je, mais dès que vous me parlez, madame. il dit, ah, je comprends. Pourquoi tu as tant peur? Alors la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était une soeur. et s'est mise à genoux. Il a commencé à prier dans le calme de son Jésus, à lui parler de son cœur, effectivement, comme il avait tout l'habitude de le faire, je pense effectivement les jeunes hommes étaient là à l'écoute. Puis quand la dame a terminé, elle dit « Mais madame, à qui est-ce que vous parlez avec autant de paix, d'assurance, comme ça, ainsi ?» Je lui dit « Mais je t'ai posé la question, tu ne le connais pas. » Mais c'est qui vous, Parce qu'on vous, vous sent que malgré que la tempête est là, et puis vous êtes là en, en train de parler, mais avec assurance, vous Mais c'est les Jésus, les seigneurs de la parole de Dieu, de la Bible, effectivement. Tu ne l'as pas encore reçu. Cette expérience a marqué les jeunes hommes. Et quand il a quitté la maison de cette dame-là, il était devenu un croyant. C'est ça, mon frère et ma soeur. Vous pouvez être vos sœurs quelque part mais sans vous rendre compte de votre foi. Vous n'avez pas tant que les frères viennent prêcher la parole. Non. Vous n'avez jamais entendu ce que l'écriture dit. Vous êtes une lettre écrite. Sœur, ne te fais pas, moi je suis sœur. Non. Tu as aussi cette écriture, la lettre, lettre écrite. Donc, agis simplement, vis ta vie en tant que sœur. Ah oui, c'est sûr et certain. Tu sauveras aussi une âme. Parce que Dieu a fait de vous ce que vous êtes censé pouvoir être. Donc effectivement cela. Et alors, et voyez bien, nous terminons ici, nous allons aller vers Abraham, il dit, verset euh, suivant, avec Jésus, mais comme ils voyaient là près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanédrin. Toujours le Sanédrin. Hein, les rassemblements de tous les prédicateurs. Enfin, et il délibérerait, Mais c'est vrai, parce que bon on va toujours dire, oui, frère. Mais monsieur, vous savez, c'est ça le grand problème que les gens ne comprennent pas. Les esprits... Satan, il est malin, il est rusé, il est C'est vrai que le Seigneur l'a appelé malin. Oh, toi, si tu n'as pas le Seigneur, il va te jouer avec toi et tu vas croire. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il n'y a que la grâce divine de Dieu dans la parole du Seigneur que nous pouvons vaincre les démons. Est-ce que vous pouvez réaliser qu'effectivement, que c'était un, un ange qui mettait les choses à la perfection <rire> Lors de la création. C'est pour ça qu'il est devenu jaloux. Il était là. Donc, il observe bien, il a observé, il avait déjà acquis, ça c'était fait même. Il a observé bien l'homme. Il connaît comment tromper l'homme. C'est pour ça que j'ai dit mais fais attention quand tu es prédicateur de toi-même. N'oublie pas. Ah oui, parce que vous pensez que les pas seul, ça pour vous. Non, vous pouvez être vos propres prédicateurs. Allez... C'est votre droit de faire ce que vous voulez. Mais sachez très bien que Satan, il est rusé, il connaît l'homme. Il sait comment t'avoir... Bon, oui, mais tu vois, toi, tu connais mieux que... Mais, mais, mais quand même, comment peux-tu, toi, croire que tu connais plus que ce que Dieu est en train de faire dans l'homme Ce n'est pas possible. Mais il va te faire croire cela. Il va te dire, pourquoi, pourquoi parfois, effectivement, que nous rentrons chez nous après avoir écouté la prédication, nous ne changeons pas mais c'est pas ce que vous vous enseignez vous-même. Si vraiment frères et sœurs vous écoutez ce qui nous est apporté ici et que vous le prenez, vous rendez chez vous à la maison, les choses seront jamais pareilles c'est comme quand on la reçoit ici. Si on est heureux, Dieu nous a parlé. On arrive à la porte là-bas, juste dehors, les choses sont oubliées. Pose la question, sœur, qu'est-ce qu'on a parlé comme ça Ah non, parce qu'il était en train de voir penser, ah j'ai un problème avec mon mari, problème avec celui-ci. Mais Dieu te donne la solution au problème avec ton mari, avec ta femme, avec ton enfant, avec ton travail. Là, pendant ce temps-là, mais toi tu es en train de voir penser, au jour tu sors, eh ben, les mêmes problèmes persistent parce que tu n'as pas appliqué là. Réponse que Dieu nous a donc donnée. Alors, ici, il nous dit, mais enfin que euh, la chose ne se, se, se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de, de parler, effectivement, désormais, à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent donc absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est quand même extraordinaire. Ils auraient pu avoir peur effectivement de cela. Ils ont même foueté effectivement cela. Mais ces hommes leur ont dit clairement ce qu'eux, ils allaient continuer à pouvoir faire. Parce que qu'ils avaient l'assurance, effectivement, que c'est lui qui l'avait fait la promesse d'être avec eux, qu'il serait davantage avec eux. Parce qu'ils connaissaient cela. Alors, nous retournons vers Abraham. Regardez bien, Abraham connaissait réellement qui était Dieu. Parce que Dieu se fait connaître à Abraham. Et comme nous disions, effectivement, aussi que les deux anges sont descendus, dans Genèse, chapitre 18. Hein? Les deux anges sont descendus, vous connaissez, non c'est pour le temps, ce que nous venons pour le temps. Les deux anciens sont descendus, effectivement, là, à Sodome et Gomorre. Et comme vous pouvez le voir, nous l'avons parlé, effectivement, l'autre qui était assis, quand il les a vus, quand il les a vus, effectivement, ça, c'est vraiment la grâce que Dieu donne à un homme. C'est-à-dire que, vous voyez, les personnes viennent, parce que, quand ils sont venus, ils étaient comme tout être humain. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre puisse réaliser que ces hommes sont particuliers Et qu'est-ce qui a fait aussi qu'Abraham puisse réaliser, comme nous l'avons lu aussi, vous connaissez cela, que parmi les trois, c'est là que beaucoup de les prédicateurs, effectivement, dans les doctrines, basent, effectivement, la Trinité, qu'il y a donc trois personnes. On avait donc, là, qui étaient venus visiter Abraham, donc c'est que, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Comme ça, effectivement. Mais ils ne vont pas tellement très loin, parce que la Bible dit que les deux anges, sont descendus donc à, à Sodome. C'est écrit clairement, les deux anges, pas, pas, saint, pas Dieu le Fils ou Dieu le saint qui sont descendus dans Sodome, mais deux anges. Les anges sont des messagers. C'est écrit oui, comme ça. ça, comme ça. Alors, et Abraham, effectivement, aussi, qui était donc assis là, sous les chaînes de Mamré et quand il regarde les trois personnes, effectivement, il pouvait quand même faire le mixing, Donc, oui. mixter. Est-ce que vous me suivez oui. Il était un humain, c'était des hommes. On va les regarder maintenant hein, et confondre le trois. Puis bon, peut-être ne pas savoir comment distinguer les trois. Mais quand il les a observés, il s'est dirigé vers le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas question de moi, ni de mon intelligence. C'est question effectivement de quoi Mais des dieux et de la révélation. Si Dieu t'a accordé le privilège d'avoir la révélation, ce que tu es un fils de Dieu? Mais que ça soit pas comme tout ce que nous entend. Dieu nous a révélé, nous a révélé effectivement, mais quand vous le voyez, ils n'ont rien comme révélation. Mais toi, quand Dieu t'a révélé certainement, parce que on l'a bien entendu, il dit, il a caché ces choses. C'est pour ça que, pour l'amour du Seigneur, je vous en supplie, soyez sûr et certain que ce que les dit disent, pour vous ça s'applique aussi, parce que soyez sûr et certain que c'est vraiment la révélation que vous avez reçu. Parce que le signes ne peut pas se révéler à toi pour t'abandonner. Amen, amen. amen. Ne, que Dieu te bénisse. Amen. Il ne pourra pas faire ça. Il ne va pas perdre son temps pour, pour révéler. Parce que, vous savez une chose, mon frère, ma soeur, ni les démons, oui. ni même les anges ne connaissent pas la révélation. Amen. Parce que la révélation vient de Dieu. Tu veux comprendre, Amen. effectivement. Ça ne vient pas, pas d'un ange. Non, il n'en pas. Mais c'est Dieu qui révèle. Amen. Pourquoi Parce que c'est le secret des dieux. Amen. Maintenant que ce Dieu-là, maintenant, oui, parce qu'il te révèle cela. Alors sois, sois, sois heureux. C'est pour ça que le Seigneur dit à, à Simon tu es heureux. Okay. Okay. Simon, fille de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. Pensez-vous qu'il s'est révélé à Simon pour rien on avait vu les plans de Dieu pour Simon, non Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. ce qui chacun de nous, doit comprendre que, effectivement, c'est pour ça que nous ne venons pas ici, parce que, bon, comme les gens peuvent penser oh, ils sont contre les catholiques, ils sont contre les protestants. Nous n'avons rien contre les catholiques, contre les protestants. Et puis, bon, il faut que les gens comprennent aussi, parce qu'ils entendent, ils écoutent mal, effectivement, ces gens-là. Non, non, non, non, non, non. Nous savons une chose, que les dit, disent que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs. Donc on ne lutte pas contre les hommes, mais contre quoi Contre les démons, contre les esprits méchants. Donc que, ce sont les démons, pour que nous, nous montrons qu'en fait là, ce sont les démons qui sont au travail. Donc nous combattons les démons par les hommes. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse avoir les hommes. Il a dit que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Oui, tu l'as voulu ainsi. Et, et, et ça, mon frère et ma soeur, peu importe ce que vous voulez me dire, votre doctorat, et je ne sais pas moi quoi, vous en avez fait les, les grands docteurs, vous connaissez même comment la pierre qui, qui existe à, en Israël, s'est trouvée là-bas en quelle année, ça ne peut jamais vous amener à connaître Dieu. Non. Parce que cet homme, l'apôtre Paul Dior, dit mais nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Et pourtant, vous savez très bien, tout le monde le répète, il dit Seigneur Jésus, il chante même, mais ils ne les connaissent pas. Voilà. Ah oui, ils ne les connaissent pas. Mais toi, par la révélation, Amen. quand tu dis qu'il est Seigneur, tu sais que ce que avait dit. Amen. Amen. Amen. Parce qu'au-dedans de toi, il dit, mais Seigneur, parce qu'il est ton Dieu, ton roi, ton maître et ton sauveur. Il est le seul unique Dieu. Amen. Et eh oui, mon frère et ma soeur, le connaître dans sa puissance. Vous savez, vous savez quand, j quand on regarde comment l'apôtre Paul dans Colossiens nous parle, ah, il dit, regardez. Ah, la richesse de tout, mon frère et ma soeur. Le connaître, la profondeur, c'est vraiment merveilleux de, de pouvoir. c'est pour ça, nous, nous, nous sommes appelés à pouvoir aimer les seigneurs. Ah, ya, ya, ya, ya. Alors, il dit, ceci, ici, <coughs> ah, ici, c'est dans Ephésiens au chapitre 3, nous allons d'abord un peu plus loin aussi, dans Colossiens aussi, voyez, oui, c'est cela, oui, <coughs> ah, aïe, aïe, aïe, voilà, d'abord Colossiens, au chapitre 1, puis nous retournons au chapitre 3, au chapitre 1, il dit, <coughs> ah, il dit, aha. ah, ah, ah, ah, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je chèvre à ma chair, pour son corps, qui est donc l'Église. C'est vrai, non Il dit, mais c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Bah, vous comprenez cela Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire C'est dès que j'étais fait ministre, effectivement. Il dit, selon la chasse que Dieu m'a donnée auprès de vous, en fait que j'annonce, j'annonce pleinement la parole de Dieu. Vous suivez Verset 26. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges me révélaient maintenant à ses saints. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu révèle cela. Amen. Ah oui, parce que pour être un saint, un saint Alléluia. gloire à Dieu, pour être un saint, mais il faut que tu sois sanctifié. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon frère, ma soeur d'immédiat Sanctifie-les pas vérité. Ta vérité, ta parole est donc le mensonge ne peut pas me sanctifier. Tu oh, n'es pas en suivant le mensonge, peut peux être appelé saint. Non. Oh. Alléluia. Ah oui, messieurs. Ah oui, madame. Écoutez bien, écoutez bien, mais, mais mais les de ton temps et dans tous les âges, mais révéler maintenant assez ces saints. Dieu a voulu, écoutez bien, leur faire connaître. Ce n'est pas aux autres, effectivement. La glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Maintenant, dans, dans Ephésiens chapitre 3, il nous dit ceci. Verset 13, je... oh, c'est cela, non Ah oui, oui, c'est ça, oui. Ephésiens 3, je pense, verset 13, il nous dit ah. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont donc votre gloire. À cause de cela, je fais les genoux devant le Père, un, un des qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire donc son nom. Vous comprenez enfin, qu'il qui vous donne. » selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous entendu, non Que personne ne peut toucher. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant donc enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tout le sein quelle est la largeur, la longueur,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 C'est cela même, et, chapitre 3 d'ailleurs, il est dit aussi, hein, et, regardez bien, et, verset, je crois que euh, voilà, c'est ce <rire> chapitre, verset 3, hein, vers, vers, verset 9. Non, non, verset, verset 3, des... non, non, non, verset, verset 6, hein, nous lisons cela. Ceux, ces mystères, ce que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. L'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donc accordé par l'efficacité de sa puissance. C'est comme ça que c'est bon, non À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire qu'on ait l'émissaire caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes vous suivez Connaissent aujourd'hui, par qui Église. Par l'Église, messieurs. Et qui est la, la tête de l'Église, effectivement Mais c'est Christ, notre Seigneur, qui est réveillé. Par l'Église, effectivement, Et c'est important cela. Par l'Église, effectivement, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à l'exécution, finalement, par Jésus-Christ, notre Seigneur, en lui, nous avons par la foi, en lui, et la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Donc, remarquez très bien, frères et sœurs, c'est cela qui est aussi très important. Hein? Il a dit ceci à Pierre, il dit, mais sur cette révélation, je bâtirai donc mon église. Donc, il n'y a que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, en l'occurrence, qui reçoit donc la révélation. Est-ce que vous comprenez Amen. Pas les dénominations, messieurs, ils n'en ont pas. C'est la Bible qui les dit, frère. C'est pour ça, sœur, frère, quand vous asseyez ici, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, comprenez la bonne différence, effectivement, que nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des protestants, nous ne sommes pas des baptistes, nous ne sommes pas tout cela. Nous sommes des chrétiens et nous formons le corps de Christ. Donc nous marchons avec le Seigneur par la révélation. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, quand toi tu es assis là, tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu puisses comprendre que le Seigneur qui parle effectivement, par son esprit, il va continuer à t'enseigner. Et, et Dieu te bénisse. Et d'ailleurs, nous lisons dans Jean chapitre 6. Regardons. Pour que nous puissions comprendre, peut-être on peut dire que. Et il nous dit, regardez bien. Jean chapitre 6. Oh, que ton nom soit béni. Amen. Les temps, les temps. Mmh. C'est vrai, les temps Jean chapitre 6 Et là, il, il nous dit oh, Alléluia! Que Dieu te bénisse mon frère Heureux de savoir que tu es là Jean chapitre 6 Il nous dit, ouh, verset 44 Nul ne peut venir à moi Si le Père qui m'envoie ne l'attire Et je le ressusciterai au dernier jour Amen. Voilà sur Mais Il est écrit dans le prophète Amen. Quoi donc Ils seront tous enseignés de, de Voilà monsieur Maintenant, regardez ce qui est merveilleux, ce qui est glorieux. du Ils seront tous enseignés de Dieu. Maintenant, regardons la suite. Il dit ceci. Gloire à Dieu. Ainsi donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à moi. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est pas moi ton enseignant. Non, monsieur. Ce qui avant. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant que le monde soit... Tu as été enseigné, oui monsieur, pas par moi, mais par Dieu mon frère. Voilà pourquoi nous savons que ça c'est des dieux. ça ce n'est pas de Dieu. Et quand je vous dis gloire à Dieu, ça correspond à ce qui y a à l'intérieur, la profondeur appelle la profondeur. Alléluia